Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news centré sur le stand-alone multijoueur de The Last of Us qui devrait normalement se dévoiler cette année selon les promesses de Naughty Dog et Neil Druckmann. Et justement ces derniers temps, Neil Druckmann se montre très bavard que ce soit autour de la série The Last of Us mais aussi des futurs plans de Naughty Dog et après avoir annoncé la fin de la licence Uncharted, le coprésident des Dogs a évoqué le stand-alone multijoueur de The Last of Us. Officiellement confirmé en 2019, avant la sortie de The Last of Us Partie 2, officiellement abordé lors du The Last of Us Day 2021 et dévoilé lors du Summer Game Fest 2022, Naughty Dog a promis de donner de nombreuses informations aux fans dès cette année 2023. Justement, après avoir dévoilé un deuxième concept art pour fêter la nouvelle année, Nel Druckmann continue de nous hyper lors d'une interview accordée à comicsbooks.com. Le co-président de Naughty Dog n'a pas hésité à confirmer que ce stand-alone multijoueur était tout simplement le plus gros jeu de l'histoire de Naughty Dog. L'homme a déclaré « Ce jeu, donc le stand-alone multijoueur, est énorme. Il est plus grand que n'importe lequel des jeux solo que nous avons fait jusqu'à maintenant. » Voilà de quoi nous mettre l'eau à la bouche, mais pour rappel, le standalone multijoueur n'a pas encore de date de sortie et nous ne savons pas non plus sur quelle plateforme il sortira, bien que la PS5 risque d'être la privilégiée pour ce jeu. Les seules informations que nous possédons à ce jour, c'est que le jeu devrait mettre en scène deux nouveaux personnages dans l'univers de The Last of Us et dans la région de San Francisco. Il devrait y avoir un côté très scénarisé, mais jouable en ligne avec ses amis et selon les premières rumeurs, il pourrait s'agir d'un jeu gratuit free to play. Comme il s'agit d'un stand-alone, il ne sera pas nécessaire d'avoir The Last of Us Partie 1 ou The Last of Us Partie 2 pour y jouer. Voilà pour ces petites informations, ces petites choses à nous mettre sous la dent concernant ce multijoueur Stand Alone de The Last of Us. Comptez sur nous pour vous tenir informé de toutes les informations qui arriveront autour de ce jeu dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag pour plein de nouvelles choses. Restez connectés, l'année risque d'être assez intense niveau actualité.